Que la non-invitation du Gabon serait la conséquence d'un certain projet du Gabon d'intégrer euh, le Commonwealth. Maintenant qu'est-ce qui peut faire qu'une un, qu qu prestation d'un chef de gouvernement soit aussi piètre Je ne le dis pas seul, hein? c'est l'avis de tous les Gabonais. Avez-vous entendu parler une seule fois de l'avis des grandes endémies Écoutez, pour, pour devenir une pandémie, ça passe par une endémie. Aujourd'hui, qu'on soit de la majorité de l'opposition ou même, euh, j'allais dire, du centre qui n'existe pas, il y en a qui se valent aujourd'hui du centre, des centristes, les gens se regardent en chaîne de C'est quoi la pension C'est l'argent que ceux qui travaillent cotisent. S'il n'y a pas de recrutement dans s'il n'y a pas de recrutement dans les, dans les entreprises, il y aura forcément un, un décalage important.